Bienvenue à tous les amis, nous sommes en conférence avec Marie-Billy. Bonjour. Et nous allons parler de comment survivre en ville. Alors pourquoi on fait cette conférence Comment survivre en ville, ça paraît bizarre quand même. C'est vrai. Euh, cette conférence parce qu'on nous annonce de toutes parts qu'il va y avoir des, des coupures, des pénuries, euh, pas d'électricité, euh, pas de téléphone, pas de gaz, pas de ci, pas de ça. Et que je me suis dit que pour certaines personnes ça pouvait paraître quelque peu angoissant et surtout en ville en mm. la campagne c'est toujours plus simple on a du bois pour se chauffer on a un potager pour s'alimenter on a des poules pour les œufs c'est plus simple en ville c'est plus compliqué les gens sont aussi plus isolés mm. plus seuls et voilà donc je me suis dit que peut-être euh, des euh, choses basiques des quoi choses tu vas basiques, nous des choses basiques tout à fait parce que le but en fait c'est de ne pas avoir peur voilà N'ayez pas peur parce que d'une part ça ne va pas durer indéfiniment, hein, c'est encore un petit coup comme pour le Covid, hein, mm -hmm. c'est voilà, leur, leur agenda euh, qui, et leur dramatisation qui continuent, euh, je ne pense pas que ça dure très très longtemps, mais c'est bien de s'organiser, d'être prêt, d'être prêt pour faire face et pour se sentir à l'aise et et, et et pas être surpris, euh, voilà. Quand on est prêt, on vit les choses autrement. Quand on est préparé est à l'imprévisible. C'est ça. C'est beaucoup <rire> simple. Alors, les quelques étapes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer alors, alors, on va prendre les choses un petit peu par ordre pour ne pas tout mélanger. On va commencer par l'alimentation. Eh bien, pour l'alimentation... Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quand même quelques réserves, des réserves de, de choses qui se, qui se conservent bien, comme prendre des légumineuses, des, des boîtes de sardines, de maquereaux, de, euh, de foie de morue, euh, du thon, enfin des choses comme ça. Quoi, hein. Donc, j'ai dit des légumineuses. Les graines germées. Les graines germées, bah, les légumineuses, vous pouvez les faire germer déjà, ce qui vous fait des graines euh, germées. <rire> Et puis, euh, voilà, des graines à germer. On peut tout faire germer. Hein, Alors le les baie. légumineuses, on peut les faire germer parce qu'ils ils, ils vendent des sachets spéciaux à graines germées. Mais en fait, on peut faire graine, germer ce qu'on veut. Tout à fait. On peut faire... Gra... À condition que ce soit bio, sinon ça ne germe, germe pas. Ouais. Hein voilà. Ensuite, euh, tout ce que vous pouvez conserver, un peu d'huile, un peu de... Voilà, des choses, des pâtes, du riz, des choses que, que vous avez l'habitude de consommer. Et puis, euh, donc pour l'alimentation, on a ça. Euh, prévoyez de, de l'argile parce que ça va vous permettre peut-être pour ce qu'ils veulent hein, ce que je donne c'est des conseils hein, c'est rien d'autre mais euh, s'il y a de fortes restrictions vous pouvez peut-être euh, vous abstenir de, de dîner, de manger le soir hein, et euh, prendre quelque chose de léger un fruit s'il y en a ou... Euh, l'argile. Je ris parce que je ris si c'est ce que tu dis on mange trop, ça sert à rien. Que... Bah oui. C'est vrai, on mange dans nos pays, dans nos oui, dans nos pays euh, occidentaux euh, euh, les gens mangent trop, mangent mal, mmh. mangent trop, c'est peut-être l'occasion là de de se réorganiser pour euh, pour vivre autrement, pour manger autrement revenir à des choses plus saines. Donc moi, je, je préconise de prendre du cru, parce que le cru, euh, d'une part, est, est plus nutritif. Ensuite, ben, s'il n'y a pas de gaz d'électricité, d'électricité, ben, ça évite d'avoir à cuisiner, c'est toujours ça de gagner. Et puis, euh, et voilà, puis ça remplit plus. Oui, et puis tu parlais aussi que pour ceux qui sont en appartement ou qui ont des balcons, des choses comme ça, c'est très facile de se faire un mini potager avec des bouteilles en plastique, finalement. Tout à fait. regardez sur Internet ça tout à fait, moi j'ai des amis qui l'ont fait, donc vous pouvez sur des, comme dans des pots pour les plantes ou dans, tout simplement dans des bouteilles en plastique que vous remplissez de terreau et vous plantez ce que vous voulez dedans, vous pouvez même planter des patates, hein. ça, ça le fait, hein. des pommes de terre, des tomates, enfin bon, l'hiver les tomates c'est plus trop le, le cas, encore que si vous les mettez sous serre, hein, c'est à dire mmh. sous verre ou à la maison, euh, ça, ça pousse, hein. ouais, ouais. vous pouvez le faire. Et tu nous disais l'argile L'argile, parce que l'argile est très nutritive, il y, a, il y a énormément de nutriments dans l'argile, euh, donc il suffit que vous en mettiez une cuille, la valeur d'une cuillerée à soupe euh, dans un verre d'eau, que, que vous laissez fondre la journée, et puis le soir, vous la réactivez en tournant avec un doigt ou une spatule en bois, hein. évitez le métal, ça la, ça la décharge, et vous buvez ça, ça vous nourrit et en même temps, ça traite le corps. Hein, ça chasse les toxines, ça fait, ça fait un très, très beau travail dans le corps. Et, et ça vous nourrit. Donc, euh, je pense Donc, que c'est... Donc, argile en stock argile. est allée dire quoi et puis j'allais dire, bah, le nigari aussi. Bah oui, <rire> évidemment, bah, évidemment, Marie ne va pas sans le nigari. Sans le nigari, non, non. Euh, parce que le nigari, quand même, euh, le magnésium, c'est ce qui va vous permettre de, de vous nourrir également, de faire de, qui va permettre aux cellules de faire leur travail, qui va vous soutenir au niveau moral aussi, hein, parce que c'est indispensable. Mais Et, leur sommeil. Euh, tout, voilà. Donc ça, allez voir la, la, la vidéo, conférence la, sur, sur le, nigari. le nigari. On en a fait deux, voilà. très intéressantes et euh, donc voilà nigari et puis ça va un petit peu compenser contrebalancer les effets un peu on va dire un petit peu euh, constipant de l'argile pour certains pas okay. pour tout le monde mais pour certains okay. l'argile constipe donc le fait de prendre le nigari ça va okay. rééquilibrer mmh. voilà euh, ensuite donc planter euh, si vous euh, renseignez vous sur les euh, sur les herbes Hein, sur les herbes qu'on appelle les mauvaises herbes ou les herbes sauvages, parce que c'est pas, pas des Donc, mauvaises herbes ortie, du tout. orties, ail ouais. des ours, les asperges. Bon, les asperges, c'est plutôt l'été. Non, Donc, les asperges, c'est l'hiver, hein, au mois de ah ouais. février. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre les, pissenlit. les pissenlits. Les pissenlits. Tout, tout est comestible. C'est des bombes nutritives. Il y a des protéines dedans. Il y a tous les bien nutriments. Sûr. Vous vous sentez pleinement nourri quand vous faites une salade de pissenlits, par exemple. Tout à fait. Et dans les euh, dans les orties aussi, il y a énormément ah, mais de les, nutriments. Ouais, mais hein? Les orties, il y a tout, quoi. Les orties, euh, vous, vous Silice, prenez un couteau, vous a, voulez, ouais. donc vous pouvez la faire cuire, une soupe d'ortie c'est délicieux, une, une omelette d'ortie, ou même en salade, hein. une fois qu'elles ont été lavées, elles piquent plus. Hein. Oui, alors oui, et des, oui quand c'est lavé, en fait, les, petites, euh, les petits picots s'en vont, ouais. et vous pouvez faire un extracteur de jus avec du goût de masio Tout à fait. Un jus avec du goût de, Macio, c des, euh, du goût de masio c'est des de sésame. Oui, des euh... graines de sésame. Voilà, donc pensez à tout ça, aux graines, donc aux, aux fruits secs, Hein, parce que ça se conserve, des, a, des, euh, des abricots, des figues, des bananes séchées, tout ça, ça se conserve, et vous pouvez donc euh, les consommer au fur et à mesure, c'est très nourrissant aussi, avec bon, les amandes, les noix, les choses comme ça. Hein. Voilà, hein. Okay, ça pour, pour la nourriture, il me semble que au niveau, qu on no est bon au niveau nourriture, je pense qu'on a tout vu. Attendez, hein, que je vérifie, que je ne vous oublie rien. Ah oui, on avait vu aussi euh, d'apprendre à manger lentement, ah oui, la pour, réduire, oui, pour réduire les quantités nécessaires, enfin la faim on va ouais. dire, si la faim se fait sentir, il faut mâcher longuement ou garder longtemps la bouchée euh, dans oui, la bouche, fais... oui à garder bien parce que finalement le, la satiété se, se fabrique dans la bouche pas dans, pas dans l'estomac et ensuite ça vous permet d'en extraire absolument tous les enzymes tous les nutriments mmh. de l'aliment et alors que si vous l'avalez tout rond euh, il n'y a pas les enzymes en fait le ouais. corps il ne peut pas récupérer les nutriments et en fait ça demande beaucoup beaucoup beaucoup d'efforts pour les... pour, euh, donc on est fatigué exact donc. Ça et, et ça consomme de l'énergie aussi, oui. la, la digestion. Oui. Si vous faites comme ça, ça c'est prédigéré dans la bouche déjà. Il existe des stages d'une semaine de mastication. Hein. Ah bon non, non, mais sans <rire> déconner, il y a un livre de mastication, il y a des stages. Donc voilà, vous pouvez le faire sans stage, mastiquer. Oui, voilà, mastiquer longuement, longuement vous le gardez dans la bouche longtemps. Euh, voilà. Et plus vous mastiquez, plus vous maigrissez aussi forcément ce, pour non, ceux qui ont envie de maigrir, pour ceux qui en ont envie ou besoin, on, voilà. Donc au niveau, euh, au, nou, au niveau nourriture, on a vu, hein, euh, donc voilà, éviter de manger le soir, etc. D'abord vous dormirez mieux, vous verrez. Ensuite, pour après la nourriture, nous avions la question de l'énergie. Donc, parce qu'on nous dit qu'il risque d'y de, avoir des coupures d'électricité, etc. Donc faites attention à ne pas, à pas trop remplir les frigos et, ou les congélateurs, parce que s'il y a des coupures, euh, on risque de perdre. Hein. Donc faites attention euh, au congelés, ce n'est pas une solution. Euh, ensuite, prévoyez d'avoir euh, quand même des, des bougies chez vous, d'avoir quelques lampes. Il euh, y a des lampes qu'on peut recharger manuellement comme ça. Il oui, y, de y a des lampes à LED qui consomment très peu. Il y a aussi des... ça se vend encore les lampes à, Comment ça à huile et à, à, pétrole. Huile à pétrole Oui, Donc, ça vous huile. allez trouver. à huile, vous allez en trouver dans le bon... sur le bon coin ou dans le grenier. Ou... Ça se, se, se vend maintenant Ça se vend encore ouais, ça se Ah d'accord. Hein. Bon, mais bah, c'est parfait. Donc on peut trouver des... Des, des lampes, et en même pour recharger le téléphone, tu disais... Et oui, pour recharger le téléphone, il y a des petits kits qui ne coûtent pas très cher, c'est chez, chez Solaris, et vous avez un petit panneau solaire, et euh, vous pouvez recharger, il faut qu'il y ait du soleil évidemment, donc euh, bon... Faut... J'en ai un, c'est bien C'est bien, ouais. Ouais, tu en as un ouais. Super Il n'y pas de chez eux je sais plus je Bon, fait. donc okay. ça, ça permet de, voilà, de faire les, les soudures entre les coupures, ils couperont pas le soleil, je ne pense pas. Non. Il faut pas... <rire> Ils n'ont pas ce pouvoir encore. Voilà. Ensuite, ben, il faut bien se vêtir. Hein. Il faut bien, bien se vêtir. Euh, le fait de, de superposer plusieurs couches permet de, de bien conserver la chaleur. Hein. Mettre auprès du corps quelque chose comme les, les, les tricots de corps d'amarre, etc. Et puis par-dessus un t-shirt, et puis un tricot, et puis un pull. Et puis, hein, voilà, ça permet. Il faut bouger, hein, parce qu'en bougeant, on produit de la chaleur on s'échauffe évidemment donc pour ceux qui peuvent bouger évidemment les personnes âgées c'est un petit peu plus compliqué mais bon c'est l'occasion voilà, mettez vous à faire du ménage à fond etc ça va permettre de, de, se, de se chauffer et puis les douches froides parce que c'est les douches froides c'est vrai que quand il fait froid on n'a pas envie on a envie de chaud mais finalement la douche froide est très est très réchauffante parce que en prenant la douche froide, le corps va se refroidir évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à produire de la chaleur pour ramener la température normale du corps, qui est de 37,2. Donc, si ça baisse un peu, il va s'échauffer pour, pour faire remonter. Donc, vous allez avoir chaud après une douche froide. Puis, vous pouvez vous friquer. D'abord, elle n'a pas besoin d'être longue. Commencez par le bas, c'est plus facile, par les pieds, les jambes, et puis vous montez petit à petit. Le plus dur, c'est le, le ventre et le dos, mais ça le fait, hein, on fait vite et après on peut rester un bon moment, c'est très agréable. Ouais, vrai. Et se frictionner derrière, vous frictionnez avec, avec du vinaigre, d'ailleurs ça rend la peau douce le vinaigre, un hein, vinaigre de cidre. Vous vous frottez avec un gant et un gant et du vinaigre et vous frottez bien derrière, vous allez voir, vous allez avoir chaud. Je vous assure, hein, c'est très... Voilà, puis ça fera finalement, s'il y a des coupures d'électricité, on aura j'espère des notes plus basses du coup. Oui, Voilà, donc ensuite, ça je l'avais vu, prévoyez si vous pouvez un petit chauffage à gaz. Vous savez, avec les bonbonnes de gaz, pour certains, s'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis bon, il y a les couettes, etc., Dormir vêtu Et n'oubliez pas que le froid arrive par les ex... par les extrémités qu'on sent plus le froid. Donc bon, c'est-à-dire les mains, les pieds et la tête. Donc on dort avec un bonnet et des chaussettes. Voilà. Ah, si on n'a pas d'homme pour se réchauffer dans le lit, bah, c'est ce qu'il faut prévoir. Un bonnet, des chaussettes. <rire> voilà. Ok. Et puis, euh, l'empalette bougie, bah, ça j'avais vu. Ok. Limiter les appareils énergétivores hein, au niveau électricité, parce qu'il nous parle de factures d'électricité. Moi, j'ai ma famille en Italie. Euh, ma cousine m'a appelé aujourd'hui. Euh, elle a déjà reçu une note qui est euh, quatre fois plus élevée que, que d'habitude. Hein. Wow. Ouais, d'habitude, elle en a pour 60 euros. Voilà, on en avait pour 380 euros. C'est plus de wow. quatre fois. Oh, oui, oui, oh, oui. Ouais. Ça a commencé, donc ça va venir chez nous aussi, évidemment, puisqu'ils se copient tous. Hein. Ils sont d'une originalité folle ces gouvernements. Ils font tous la même chose partout. Donc il faut attendre à ce que ça vienne. Donc, prévoyez, voilà. Limitez. Hein. On n'est pas obligé de repasser tout. On n'est pas obligé de, de de lancer la machine à 90 ou même à 60. Il n'y a qu'à laver. Euh... Tu parlais aussi de se lever en même temps que le soleil. Ah se oui. Tout à fait, pour, éco pour économiser l'énergie, euh, euh, au rythme de la nature. D'abord, vous allez vous sentir vachement bien, hein, parce que vous allez voir l'énergie euh, que, que vous aurez, que vous allez récupérer. Euh, Levez-vous avec le soleil et couchez-vous avec le soleil. Euh, voilà, hein, c'est euh, pendant un certain temps. Toi, je ne sais pas comment tu fais, parce que tu as une activité de ouf dans ta vie. Oui. Tu te lèves à 5h30 du mat. Oui puis encore à 21h, tu es encore... Euh, ah bah bête. oui, jusqu'à je me couche à 20, je dors à 22h en gros. Là c'est chaud quand même, hein, parce que je vis chez toi en ce moment, <rire> je vois le rythme, c'est non-stop, en plus on fait des événements et tout. Ah oui, c'est l'énergie, hein, on la fabrique soi-même l'énergie, ouais, il ne faut pas, faut pas compter la prendre ailleurs, on, on la fabrique vraiment, en bougeant d'abord, il mm. faut bouger. <rire> et c'est de quoi elle parle Oui, je, je, je circule à vélo, voilà, pour l'énergie ensuite il y avait... Après, euh, donc je disais, limiter les appareils énergétiques, les fours, les fers, les congélateurs, les, les aspirateurs, tout ça, balayer euh, avec la main, c'est plus, plus économique. Balayer avec quoi Balayer à la main. Oui, mais au balai. Au balai Au balai, oui, oui, d'accord. Okay. <rire> le balai ne fait rien tout seul, hein, il faut quoi Oui, il y a la main qui va avec. Il y a la main qui va avec. Hein. Euh, voilà et puis pour les déplacements donc on a vu hein, pour l'énergie je crois que oui, c'est bon, bon a... hein? limiter apprenez euh... après vous pouvez ajouter des choses en, en, en commentaire si ça peut apporter quelque chose à, ouais, à -être tout le monde des choses oh, oui. Oh, oui. moi c'est ce que je vois parce que c'est comme ça que je vis de toute manière moi je suis pour moi ça sera pas compliqué parce que ouais. je vis déjà comme ça je vis déjà comme ça, donc ce n'est pas un problème, mais je me rends compte que pour certaines personnes ça va l'être. Donc préparez-vous, parce que entraînez-vous dès à présent, commencez à le faire, même si c'est encore pas là, commencez à vivre comme ça, petit à petit, voilà, et vous allez voir. Et, et faites-nous part après de, de vos expériences. Ah oui, mettez-nous des messages en ah dessous ouais. de la vidéo, ça nous fera plaisir. Il faut qu'on le prenne comme un jeu, parce que ouais. sinon on va devenir neurasthénique. Et il ne s'agit pas qu'on leur fasse neurasthénique. Ça veut dire consulté, euh, euh, euh, euh, dépressif, etc. Il ouais, hein? faut que ce soit on un jeu. On ne va pas leur faire ce cadeau-là. D'accord, faut que ce soit. On le fait comme un jeu, et il faut vraiment qu'on reste ensemble, qu'on communique, qu'on continue à communiquer autant que possible. Alors, donc, si nous coupons les communications, ce qui, ce qui peut vraiment être le cas pendant un certain temps, euh, dès à présent, formez des groupes près de vous, près de chez vous, avec les voisins. Il faut réapprendre à, à communiquer entre nous. Pas besoin d'avoir des amis à, au bout de la terre qu'on pourra plus. Euh, contacter pendant un moment, donc autour de vous, reparler aux, aux voisins, voisins, les voisins, etc. Faire des petits groupes avec lesquels on va pouvoir échanger, etc. Il va y avoir besoin de, de solidarité, de soutien, parce que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres, euh, donc il faut, faudra être attentif, hein, surtout les personnes âgées qui sont seules, y penser il faudra faire le tour taper demander comment ça va réapprendre moi quand j'étais petite dans le quartier où j'habitais on vivait comme ça hein. on allait on allait voir les voisins si tout allait bien si on, si on voyait que la fenêtre n'était pas ouverte à la même heure que d'habitude on allait voir euh, je me rappelle ma mère quand elle faisait de la soupe ou des pâtes elle m'en faisait porter une assiette ou deux aux personnes qui avaient à côté aux personnes âgées on vivait comme ça Ouais. Partager, être ensemble, c'est ça qui nous permet de tenir, vous savez. Ce ne sont pas les médicaments et les antidépresseurs hein, qui vont vous aider. C'est juste l'amour des autres. C'est la seule chose qui va vous aider. Hein? Mais ça se cultive. Ça se cultive, il faut commencer à semer. Ça se crée. Oui, il faut commencer à semer, sinon euh, on n'aura pas les, les fruits. Quoi, hein? Donc, euh, pour les déplacements... Bah, pour, ceux qui, pour ceux qui sont encore costauds enfin, ou qui ont encore de l'énergie, c'est le vélo. Et à pied, marcher à pied, prenez le vélo, évitez de prendre la voiture, etc. Hein, ça, ça, ça va faire des tas d'économies. Moi, moi, je ne circule qu'en vélo. Hein. Là, je me, je me rends à un endroit où il y, y a plus de 10 km. Je le fais en vélo, matin et soir. Voilà, donc euh, ça, c'est une chose. Ensuite... Donc prenez les adresses de, de, des gens avec qui vous avez l'habitude d'avoir de, de, des contacts, prenez leur adresse postale adresse pour téléphone. pouvoir, ben, mais si le Ou téléphone ne bon, marche bon, plus, bon. pouvoir leur écrire. Hein, pouvoir pouvoir échanger des mots etc euh, par par adresse ensuite euh, écrivez euh, sur papier ce que vous avez dans votre répertoire téléphonique oui. et écrivez-le dans un carnet oui. au cas où vous avez plus de, de quoi fait. charger le téléphone tout à fait hein, excellente idée donc euh, voilà créer des petits groupes hein, pour communiquer etc et puis pour, continue, pour échanger nos expériences. Euh, ça, ça va nous maintenir tous. Moi, je, je le vois comme ça. Et puis, euh, pensez à retirer aussi un petit peu d'argent, pour ceux qui en ont, mais un petit peu. Avoir quand même un peu d'argent à la maison. Parce qu'il y a certains pays où, où, où tout a été bloqué. Les cartes, les, cartes, comment on les, les, cartes les cartes bancaires ont été bloquées, les gens n'ont pas pu retirer. Ça s'est passé euh, en Grèce, ça s'est passé euh, au Canada pendant quelques jours. Donc voilà, prévoyez un petit peu d'argent liquide à la maison. Euh, voilà. Moi, j'en ai terminé. Mmh. Je, je pense... Oui, je pense avoir dit l'essentiel en tout cas. Après, on va continuer à échanger sur, euh, comment ça s'appelle là ce Sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Et euh, on va continuer à échanger. Et... Oui, vous mettez des, des des, soit des témoignages, des témoignages, soit vous des ajoutez voilà, oui. des expériences. Ou parler. vous ajoutez oui. des choses. Et puis, vous avez aussi le canal, donc le canal euh, Telegram. Parce que maintenant, je suis sur Telegram. Parce qu'on ne oh. peut plus accepter personne sur... Euh, voilà, il y a trop de personnes sur euh, WhatsApp. Donc, Telegram, vous avez le lien. Et puis, vous vous ajoutez euh, au groupe euh, de questions-réponses. Ce n'est pas pour euh, spécifiquement comment survivre en ville. À la base, c'est un groupe spécial, spécialement créé pour la détox et la minceur. Mais bon, maintenant, je réponds un peu ah plus bah, à tout. Ah du coup, on va mincir. Hein ah <rire> ben <rire> voilà. Donc, euh, tu vas avoir des résultats sur la minceur. <rire> N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser euh, des amis. Voilà, donc euh, merci Marie d'être toujours euh, là pour bah, De rien, nom. voilà. Le but c'est... Euh, Et tu disais aussi de ne pas avoir peur, parce que le ça. plus important pour se sentir bien c'est de ne pas avoir peur. C'est ça, n'ayez -ce pas qu peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir peur Pour ne pas avoir peur, déjà, comprendre ce qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se joue, ils sont en train d'organiser de, des choses, mais ça ne va pas durer. Ensuite, C'est momentané. Euh, c'est momentané, oui. Ensuite, la deuxième chose pour ne pas avoir peur, c'est faire, ne pas subir, faire soi-même. Ouais, être ne, la cause. Être quoi. la cause. Ok, c'est comme décider. On va se réduire tout seul. Il n'y a pas besoin qu'ils décident, on va se réduire. D'abord, les plus emmerdés, ça sera eux parce qu'ils vont perdre du fric, déjà. Ah oui, parce que nous, on ne va plus acheter rien bah chez oui. eux. Bah oui. euh, toutes les multinationales, c'est eux qui vont plus souffrir Ils ont, des, ils ont déjà commencé, hein, ça a déjà commencé à, à baisser. Je, je voyais hier euh, les nouvelles aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de multinationales qui, qui ont les chiffres qui chutent et en, en bourse ça s'effondre, etc. Mm. Donc voilà, donc, pour ne pas avoir peur, c'est ça. Être cause, donc faites, commencez dès ce soir ou demain matin. Prenez-vous c'est maintenant. C'est maintenant, mais bien sûr que c'est maintenant. Oui maintenant mmh. et puis on sera prêt et puis si ça se passe pas tant mieux voilà on aura fait un jeu on aura fait quelque chose on se, on se racontera ça ça sera rigolo hein. et puis euh, voilà pour pas avoir peur il faut pas rester seul il faut échanger et ne pas voir ne pas craindre de demander de l'aide hein, de dire ce, oui. ce qu'on ressent pour pouvoir euh, qu'on qu puisse s'entraider et se soutenir mutuellement. Oui, hein ça c'est très important. Voilà, oui. je pense que c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre en conclusion Voilà, euh, en fait il s'agit juste de changer des habitudes. Oui. Après ça, ça va devenir une habitude, ça va être plus difficile de, de revenir à, à comme avant. À une société un peu superficielle. Oui, mais finalement, ça, vous allez voir, ça sera un mal pour un bien. Parce que on, on vit un peu à l'envers quand même. Hein <rire> on vit à l'envers. Ouais. À <rire> bah oui, on vit à l'envers. En été, les gens, ils veulent avoir froid, ils mettent la clim à 18, on se les pèle. Il faut, il faut, les, ah, oui. il faut des doudounes quand on va dans un bureau. Enfin, en, en plein mois d'août. Hein et puis en hiver, ils veulent, ils veulent. Moi, je me rappelle dans le bureau, en hiver, tout le monde était sans manches. Merde, moi, je préfère avoir une doudoune l'hiver et puis euh, un t-shirt l'été, quoi. Pour, <rire> Pourquoi ouvrir envers <rire> En tout cas, merci les amis d'être là oui. Et siré Oui, on va l'ajouter après, ah, je l'ajoute après. Donc là, vous allez voir, euh, la, donc Marie, elle a une fondation, une fondation, une oui, association, une association, une, association oui. une association, donc elle aide beaucoup en Afrique. Il y a déjà eu une école de créer, euh, un puits, euh, tu, tu payes des, des professeurs. Quatre enseignants. des enseignants, enseignants, c'est pas des profs, c'est des, c des, des instites, hein ouais. Oui. Donc tu payes un salaire chaque mois pour oui. eux, et puis tu as formé donc euh, Cirey, Cirey qui est infirmier. Qui est infirmier qui, et j'envoie le nigari voilà, chaque, euh, mois. chaque, chaque mois. année, non j'en envoie 500 kilos par an environ. 500 kilos ouais. Parce que le nigari ça, ça, ça va soigner beaucoup de eux, eux ça leur je soigne tout quoi, ils ont que ça. Il ne faut pas qu'on dise euh, ça. soigne pas, non. Ça ne soigne pas. Ça soigne pas. Bon, vous, vous, vous ferez l'expérience, vous. Ils, ils vont tous au chiottes, quoi, c'est tout. Ça, ouais. <rire> Donc, vous allez voir, juste après, je vais mettre euh, comment ça se passe en Afrique, qu'est-ce que Marie a fait, et si vous avez envie de participer, de faire un don pour euh, l'association de Marie, euh, ben vous, je vous mettrai un lien juste en dessous. Voilà, c'est... Oui. Eux, libre. en tout cas, ils n'ont pas à s'entraîner pour... Euh... Non eux, ils, ils sont, sont en... déjà en réduction, en, en réduction totale de tout. Et ils sont très <rire> communs, contents, ils veulent vraiment s'améliorer. Ils veulent ouais. améliorer par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, par rapport à, à tout ce qui est médical et santé. Enfin, ils, ils sont ont très motivés. Que, ils ont compris que la connaissance, c'est vraiment la clé pour. Euh, ouais pour progresser pour la liberté ils l'ont mmh. vraiment compris donc il euh, y a beaucoup d'efforts beaucoup d'attention qui est mise sur l'école pour les enfants pour qu'ils apprennent à apprendre justement et puis euh, sur la santé euh, avec le Nigari Pour qu'ils puissent être autonomes quoi tout à fait tout à fait et euh, bah, vous allez voir parce que oui, je voudrais rajouter deux petites choses que j'ai oublié de mentionner. C'est le fait d'éviter d'aller dans les grands supermarchés. D'ailleurs, ils risquent de fermer. Et donc, se rapprocher, prendre l'habitude d'aller sur des petits marchés et contacter des maraîchers. Dès, dès, dès maintenant oui oui, le faire dès à présent prendre contact avec des maraîchers voir avec eux leur, leur téléphoner voir avec eux comment vous pouvez euh, organiser des, des petites livraisons euh, hebdomadaires de, de légumes et de fruits etc ensuite pour ce qui est de l'eau pour éviter d'avoir à se transporter des bouteilles en plastique en, en plus d'une part, ça coûte cher, d'autre part, le, le plastique, c'est du pétrole. Hein. Je ne pense pas que cette eau qui stagne dans du pétrole pendant des, des mois, euh, si ce n'est plus, soit tellement bonne pour la santé. Euh, je pense que c'est plus simple, plus économique et plus facile donc, de, de prendre de l'eau du robinet et de la traiter euh, avec des bâtons de, de charbon végétal et des, des perles de céramique ça revient pas cher du tout les perles de céramique je crois que c'est autour de 20 25 euros et ça dure des années et les bâtons euh, de charbon ça doit coûter 8 ou 9 euros et il y en a 3 et ça, chacun dure 6 mois minimum voilà donc vous pouvez trouver ça euh, sur internet euh, ou, ou dans des magasins bio très facilement voilà ensuite euh, bah c'est tout